Bonjour, c'est administrateur et informatique de écoles On va vous expliquer aujourd'hui les propos de la configuration de filtrage des applications. Donc, et, et on va à notre menu administrateur, configuration, filtre et application. Il faut dire d'abord que selon les la technologie des dispositifs que votre école ou vos élèves utilisent, et la manière de faire la configuration, c'est un petit différent, mais dans le cœur, c'est plus ou moins la même, de la même manière. Donc, on va y aller sur un de déjà fait filtre d'application. Donc, si on parle des dispositifs IOS, par exemple, on va y aller, on va l'ajouter dans les, l'App les, Store donc on va trouver ici quelles sont, les, où on va voir quelles sont les applications disponibles on va choisir par exemple et sur la pistole c'est la, cal la calculatrice qu'on a déjà ici donc c'est ajouté comme application disponible et on va la sélectionner donc on va la mettre ici. Donc c'est déjà sélectionné comme application. Ce sont la liste disponible et ça c'est l'application sélectionnée pour être utilisée selon la, la, la décision des, des, des superviseurs, des professeurs ou professeurs pendant les temps qu'ils trouvaient nécessaires. Même si on, on parle d'Android, on va changer le type de technologie qu'on utilise comme euh, explication, comme preuve, et on va là ajouter des, à Play Store. Donc, on va faire la même chose. On va voir quelles sont les, les applications disponibles dans les, à, euh, dans les Play Store. On va choisir par, par exemple les la calculatrice de Samsung. On va le mettre ici, donc on va l'avoir ici, Samsung Calculator. On, va, on peut la supprimer, mais on va la ajouter sur la liste des applications donc, sélectionnées de la même façon. Ça, c'est la liste des applications disponibles et ça, c'est la liste des applications que on a sélectionnées pour être utilisées par les professeurs ou professeurs. Si on parle de Windows, la manière dont on va changer la technologie, dans ce cas-là, comme exemple, on va voir que l'écran, c'est un petit peu différent. Ici, on va pouvoir écrire les fichiers exécutables et non autorisés, on va l'ajouter avec le signe plus. Et de la même façon, les titres de fenêtres non autorisés, on va les pouvoir écrire par mot, ou phrase ici, et on va l'ajouter avec le signe plus. Les extensions Chrome autorisées, de la même façon, et les extensions Edge autorisées, de la même façon. Et il faut dire comme remarque finale que la manière de gérer les applications qu'on a filtrées, qu'on a ajoutées ou sélectionnées, c'est dans la, la, la section tâches, ici. Donc, on va y aller n'importe quelle tâche pour vous montrer comment choisir. Et ici, sur le type de tâches vous choisissez la, des applications par liste et vous va pouvoir créer les tâches et choisir quelles applications vont être disponibles. Donc ça c'est tout pour l'instant. On espère de vous venir de nouveau avec des de, de, plusieurs vidéos explicatives. Merci à la prochaine.